What's up gens d'internet, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie des personnes Parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP faction du moment les amis Vous le savez, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, vous allez sûrement cliquer sur la vidéo à cause du titre les amis On va parler de K-Faction, de la dernière mise à jour et euh, des nouveautés Mais juste avant, juste vous dire qu'il euh, y, euh, y a eu un bug de duplication en fait avec la monnaie euh, Avec le système d'enchère. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avec le système d'enchères, euh, les gens ont pu se faire, comme vous voyez, des, des trillions et des trillions de monnaie. Donc, euh, c'est un peu embêtant. Hein? Donc, euh, avant de commencer, je vais juste vous dire qu'il y aura un rollback sur le serveur et qu'on va donner à disposition un truc comme ça. Et puis, qu'on va faire deux giveaways de clés, euh, de clés normales comme ça. On va faire des giveaways de cette clé-là euh, dans la journée euh, du serveur. Donc, en gros, là, aujourd'hui, on est le 14. Donc, dans la journée de ce soir, il y aura. Euh, il y aura deux all de clé. Euh, donc il y en aura un vers à peu près 18h pour les Français. Et puis euh, Il y en aura un peut-être vers les gens autour de 22 h 23h. C'est plus pour que les Québécois aussi puissent en avoir. Parce que il y a les cours au Québec. Vous allez aussi avoir à votre disposition ce kit remboursement qui va être une durée euh, de, de 24h. Donc vous allez avoir un P4 de Nifilin avec des. un peu de trucs pour PvP. Ça aura des avec et des Donc euh, voilà. Et euh, normalement, vous allez avoir juste un rollback d'à peu près euh, 5 heures. Donc c'est pas si grave que ça, le dernier rollback devrait être à 18h hier, donc à 18h euh, le 13 septembre. Donc c'est pas euh, super super grave, je parle bien de 18h heure française. Hein. C'est donc midi au Québec, vous avez pas perdu énormément, vous avez perdu à peu près ouais, 12 heures de temps quoi. À peu près, non, 8, 8, 7, 7 heures à peu près. Et nous, on va, on va vous donner des clés, on va vraiment se racheter, les amis, on est vraiment désolé. D'ailleurs, pour la mise à jour, donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a racheté un système d'enchères. Donc, qu'est-ce que c'est un système d'enchères Là, vous allez voir, les enchères, ils vont apparaître dans, euh, dans quelques minutes. Mais, euh, ils vont apparaître dans. Attends. Euh, dans je... ouais. minutes. Mais avant, on va aller au temple. Parce que, euh, au temple, on a fait une modification au temple. Et en plus, il termine bientôt. Donc, le temple, euh, il est ici. Bon, maintenant, le temple, euh, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez vous imaginer, des fois, il n'y a pas de cristal comme ça. Donc, il faut le, le redémarrer. Ça, ça va être fixe dans la mise à jour. Donc, voilà. hop là, Voilà. Ça, ça va être fixe. Et aussi, qu'est-ce qui va être intéressant, comme vous pouvez voir, la, la durabilité du truc va aller de entre 150 euh, à, euh, non, de 100, je crois. C'est de 100 à 300. Donc, parfois, des, des, des, des, tep, des totems vont être plus difficiles. Je vais juste vous montrer, par exemple. Stop. Euh, temps Et là, on va en redémarrer un. Là, vous voyez, ça, c'est 179. Donc, à chaque fois, ça change. Et c'est quand même vachement intéressant. Je vais vous le remontrer, en gros. Comme ça, parfois, vous avez vu, là, ça retourne à 246. C'est aléatoire. Ça prend un chiffre entre, entre 100 et 200, euh, 300. Donc, euh, voilà. Si jamais... Vous n'aimiez pas le temps, vous trouvez qu'il était trop facile. <coughs> On l'a rendu plus difficile. Même chose pour le volcan. Donc, le volcan est rendu beaucoup plus difficile à miner. On va se rendre, vous et moi, au volcan, mes très chers amis. J'espère qu'on trouve un minerai assez rapidement. Euh... Ok, t'es sérieux là Je trouve pas de minerais les amis de l'internet. Ah, il y en a un ici. Parfait. Donc on va prendre une, une Pharmax. Je vous parlais des Pharmax après. Donc on va prendre une Pharmax et puis on va... Euh, voyez comment c'est plus long. Ça prend environ euh, 20 secondes à miner le bloc. Donc les, les, les, les volcans ils durent un peu plus longtemps. Les, les temples aussi. Ça fait que les NPP sont plus nombreux. Et beaucoup plus intéressants. Comme là vous allez voir, ça prend à peu près... Ouais, comme je vous dis, une vingtaine, trentaine de secondes à miner. C'est pas... C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même plus intéressant. Ensuite, les phar les, les pharmacs, comme vous allez voir, là, celle en éphiline, euh, celle en épidote et celle en énergie ont des, euh, ont maintenant des euh, capacités. Donc, vous faites juste, juste cliquer droit dessus. Quand vous en avez crafté vous faites juste cliquer droit dessus, comme moi je viens de faire. Et puis, euh, cliquez droit, genre vous la mettez en votre main et vous cliquez comme ça. Et vous allez voir que. Ça vous donne des enchantements, donc Epidote, Fortune 5, Nephilim, euh, Fortune 4 et Energite Fortune 3. Pourquoi ça C'est très simple, c'est pour éviter les lags sur le serveur. Donc les lags, qu'est-ce que c'est euh, Les lags sur notre serveur, ils proviennent d'une chose et c'est de la redstone. Donc on, on a dit que si on faisait, si les gens farmaient plus les melons avec les farmacs comme ça, et certaines factions vont peut-être retirer leur machine et ça va pouvoir permettre un PVP plus clean et un, un gameplay beaucoup plus clean pour les joueurs qui PVP. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Si jamais vous avez des grosses machines et que vous n'avez plus envie de les avoir, euh, vous, avez, vous vous dites « ouais, ça ne vaut plus la peine, c'est mieux de farmer avec euh, des champs de melons euh, », vous avez très, juste à contacter Nuclus sur le TeamSpeak. Donc, vous venez sur TeamSpeak, vous avez dans besoin d'un fondateur N et vous marquez Nuclus. Euh, Nuclus va vous move et qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous rembourser tous vos pistons en argent, par exemple. Euh, je vous donne un, un exemple, vous avez, je ne sais pas, 1000 pistons dans votre claim, il va évaluer les pistons à 1000 chacun et il va vous donner 100 000$, par exemple, ou euh, un exemple comme ça. Et euh, donc, si vous voulez vous faire rembourser vos pistons en argent, et puis faire des champs de melons pour euh, fermer les points et l'argent et euh, pour détruire vos systèmes de redstone on peut se ranger sur TeamSpeak contacter Noclus donc ok, il y a des nouveaux enchères qui, euh, qui ont été rajoutés, donc les enchères c'est quoi? c'est euh, comme vous voyez en ce moment, c'est des euh, prix de départ donc euh, le prix de départ ici est à 500, 500 et 500 Ceci c'est une clé à spawner hein, si vous n'avez pas euh, compris donc ensuite vous pouvez augmenter de 100 l'ami. Euh, 500 ou oh, vous pouvez augmenter de 1000 comme vous voyez en ce moment en gros, comme vous voyez, là, j'ai plus, plus beaucoup d'argent, mais quand les enchères vont se terminer, si je, je suis le dernier à avoir, gagné, à avoir mis le prix, c'est moi qui vais gagner. Donc, la personne qui met le plus d'argent sur les items, c'est celle qui va gagner. Par exemple, pour un volcanite, ça peut aller jusqu'à 200 300 000 peut-être une enchère. Pour un, un pantalon P4, euh, ça peut aller aussi, comme ça. Il y a vraiment des items OP dans les enchères, les amis. Hein. Vraiment, vraiment énormément d'items OP. Et c'est là que le, le, le problème de duplication est venu avec les, euh, les enchères. Donc là, pour l'instant, la version qu'on a en ce moment a été testée. Et normalement, je dis bien normalement, il devrait pas avoir de bug. Mais il peut toujours avoir des bugs, etc. S'il y en a, on va le corriger le plus rapidement possible. Les amis, On va être connecté, on va enlever le plugin directement pour tout fixer euh, le truc le plus rapidement possible. Parlant des nouveautés, on a aussi rajouté un jackpot. Donc euh, maintenant vous avez un jackpot sur le serveur. Comment euh, vous pouvez voir le jackpot? Vous faites cela jackpot, le prochain tirage au sort et de la loterie aura lieu dans 10 heures. Donc à tous les euh, jours, à 20 heures à peu près je crois, vous pouvez participer à une loterie qui coûte 500$. Comment faire, c'est que vous achetez un ticket avec le Buy, et ensuite, vous pouvez voir le pouls total de la loterie, comme on peut voir en ce moment qu'il y a euh, 129 joueurs qui ont acheté des tickets, et euh, il y a une récompense de 64 000. Donc, ça l'accumule, exemple, les 129 x 500, et ça les met là-dessus, et puis la personne qui gagne euh, remporte le tout. Aussi, il faut savoir que vous pouvez acheter plusieurs tickets, donc si vous achetez, par exemple, 1000 tickets, le pot va être, bien sûr, plus gros, mais vous n'êtes pas garanti d'obtenir une chance de gagner le pot. C'est un jeu, quoi, c'est un jackpot, quoi. Donc voilà, ça c'est ça. Aussi dans les AP, donc euh, c'est officiel maintenant, dans tous les AP, euh, tous les joueurs ne peuvent plus poser de Hooper et ce genre de trucs. What the fuck? <rire> ça bug. <rire> et puis l'autre il est où? Il est là. Donc euh, dans les AP, vous pouvez plus, vous les joueurs, poser de Hooper, euh, de barrière et euh, tout ce qui est pistons, comme les pistons comme ça. Ça vous pouvez pas les, euh, les avoir, vous pouvez pas les, po les poser. Donc, euh, ça va être. Je vous conseille de retirer tous vos items. Je sais pas pourquoi il y a des golems ici, nos fakes. Là. Je sais pas qui, qui s'est amusé à mettre des spawners à golems dans son AP. Mais, euh, tous les items euh, dans les AP, comme les Hoopers, les trucs comme ça, ça fonctionne plus du tout. Vous pouvez plus les poser. Donc, euh, voilà. Faites attention si vous avez des items comme ça. Retirez-les. Hey Sinon, vous allez vous faire sanctionner, donc ce serait pas ce serait un peu embêtant de vous faire sanctionner, mes chers amis, donc je vous conseille de juste les retirer, beaucoup plus simple, si vous les retirez, vous ne faites pas sanctionner, et puis, euh, et puis voilà. Ensuite, euh, dernier truc qu'on a fait, on a retiré la boîte école, donc vous vous souvenez, il y avait une boîte spéciale école qui était ici du côté nord, juste ici était pour la rentrée scolaire, a était retiré de la boutique aussi. Nous avons rajouté des kits sur la boutique, donc vous pouvez euh, acheter maintenant le kit redstone. Kit redstone qui vous donne euh, tout ça. Donc voilà, c'est pour faire des petites machines, des trucs comme ça. On dit pas que la redstone c'était interdit sur le serveur les amis, on dit juste de réduire vos circuits de redstone. C'est pour ça qu'on a fait un kit redstone qui produit des, un petit peu de redstone, etc. Ensuite vous avez le kit Burr. le kit Burr qui vous donne euh, de la bonne meal pour faire pousser vos graines de cannabis et tout ça. Donc qui est super cheap pour la farm de points au cannabis, si vous fermez le point au cannabis. Les joints pommes, euh, comme ça, patates empoisonnées tout plein de trucs euh, qui, sont, qui vous donnent des effets euh, quoi et le kit potion le kit potion qui est 16 potions de heal, 4 potions de speed 3 potions de force 2, 2 potions de feather falling et une potion de, de fire resistance aussi, on a corrigé un gros bug comme ça, maintenant vous voyez les messages dans le chat donc si vous savez pas on a un système de bar, okay, le war bar si vous allez au bar et vous avez de l'argent, par exemple je vais me donner de l'argent avec they could give euh, 10 000 par exemple j'ai de l'argent je peux acheter une bière, okay. par exemple j'achète une bière et euh, je la bois dans le chat, ça dit maintenant bar made yeah, le barmaid c'est lui donc lui, il est content parce que c'est lui qui vous le dit dans le fond, « Yes, man, Icones remporte 3000$. » C'est tu as remporté 3000$. Comment ça fonctionne, c'est très simple. Quand vous achetez une potion, vous avez un multiplicateur. Le multiplicateur sur cette potion est de x2. Le prix est de 1500. 1% de chance, excusez je suis vraiment fatigué, genre 3h11 du matin. Donc quand, que, quand vous achetez cette potion, vous avez 50% de chance de faire x2 sur votre mise. Mais par exemple, comme on voit ici, ici sur le whisky qui coûte 1 million de dollars, vous avez 10, vous pouvez doubler à 10 millions de dollars et vous avez seulement 3% de chance que cela arrive. Par exemple, c'est possible, vous voyez, c'est possible, c'est 3%. Quand on descend ici, on peut voir qu'il y a d'autres types de multiplicateurs, donc 1%, 25%, plusieurs trucs comme ça que vous pouvez essayer, comme celui-ci, celui-ci quand même assez intéressant. Vous avez 0,5% de tripler votre émise Donc ça, ça coûte seulement 20 000, mais vous pouvez faire 60 000. Vous avez plusieurs choix ici. Moi, personnellement, le préféré que je trouve qu'il y est le plus intéressant ça, c'est le Maria ainsi que la bière. Donc après, vous pouvez voir être par vous-même. On a aussi un système de mine. Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous faites la chemine... C'est un système qui est immédiat à la faction. Euh, donc euh, Slash Min5 par exemple, vous avez un démineur qui apparaît et là vous devez découvrir les diamants. Si vous tombez sur une TNT, vous perdez tout comme je viens de faire. Mais par exemple, si vous avez. Slash min. Euh, oh, faut que j'attende. Mais si vous tombez sur un diamant et vous décidez de cliquer sur le week et vous pouvez repartir avec tout votre argent sans problème. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, il y avait un problème avec les PNJ qui arrêtaient pas de dispondre, Normalement, ça, le problème-là a été fixe. Aussi, on va rajouter augmenter le prix des melons. Donc euh. Ça va, ça, va, ça va être plus genre. Ça, comme ça. Euh, comme ça, pour, pour que les gens qui ferment les points, euh, avec la nouvelle fortune, etc., ça soit plus intéressant pour vous. Je vous invite à. Euh, à vraiment utiliser les pharmaques les amis, ça va régler les lags un peu sur le serveur vous pouvez toujours avoir des circuits de redstone mais les clocks etc, essayer d'en moins possible c'est ça qui fait laguer énormément le serveur et puis euh, voilà mes chers amis pour le dernier truc que j'avais à vous dire oh faut que je remette des enclumes ici d'ailleurs, je vais en remettre euh, donc le dernier truc que j'avais à vous dire c'est de voter pour le serveur les amis je sais pas que pour vous, oh, ça vous ne votez pas nécessairement, vous prenez juste la récompense moi aussi je faisais la même avant mais depuis j'ai réalisé qu'avec ta faction on est un des serveurs les plus populaires on a quoi, 400 coups l'après-midi le soir et on a euh, des gros problèmes en fait le gros problème qu'on a c'est que sur la page d'RPG Paradise il y a quasiment personne qui vote pour nous donc euh, ça, serait... ça prend juste 2 minutes de votre temps les amis et nous ça aide, ça aide le serveur à se faire découvrir que des nouveaux joueurs se connectent au serveur ainsi de suite aussi je voudrais remercier tous les tous tout, tout, tout, tout, tout les youtubers qui font des vidéos sur le serveur donc je vais sûrement en oublier mais Flows QC Ox euh, IceXpire et tout tous les gens qui ont fait des vidéos sur le serveur Okila et tout euh, gratuitement euh, NoFake un gros gros gros merci à vous euh, vous êtes jamais venus nous demander de la thune ou quoi et puis ça j'apprécie énormément que vous appréciez savoir vous faites des vidéos sur le serveur et ça, ça ça représente le monde entier pour moi un gros merci à chacun d'entre vous euh, à toute la liste des partenaires aussi là j'oublie mais il y a Skinez, il y a K -Rose, euh, il y a plein d'autres gens aussi que j'ai, euh, il y a Flows plein d'autres gens que j'oublie certainement mais vous saurez vous reconnaître les amis euh, dans tous les cas vos youtubeurs favoris si juste jouent sur action dites vous qu'ils sont pas payés et puis vous pouvez leur remercier de, de jouer sur action et de vous avoir fait découvrir le serveur franchement parce que euh, c'est grâce à eux que le serveur est aussi euh, Populaire aussi, euh, je vais faire une vidéo de base tour série euh, demain ou après-demain. Donc, si vous êtes intéressé à me donner vos noms de base, euh, dites-le moi maintenant et puis on va dans les commentaires avec votre euh, nom de votre homme et puis on va présenter ça, les amis. Et puis, um, puis c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, il y aura un giveaway de clé aujourd'hui, deux des giveaways de clé, un va aux alentours de 18h et un plus vers 22h, 23h, heure française. Et puis pour les Québécois, c'est midi à peu près 14h, 16h chez nous, les Québécois. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère vraiment que la vidéo va vous faire plaisir. Je suis vraiment des désolé pour le problème de, de, de duplication de monnaie, J'ai ne rien faire et là y a fait une erreur et puis on est toutes partis se coucher hier soir, on n'a pas nécessairement eu le, le temps de, de fixer ce souci donc je suis vraiment vraiment désolé les amis je vous aime énormément, j'espère que vous allez euh, venir sur CoFaction dès la réouverture, moi je vous aime infiniment et puis on se retrouve très bientôt, je vous aime ciao ciao